Je suis heureux de vous présenter la gamme Audio Spirit, produite par la société Audiophile. Cette gamme répond aux besoins croissants de personnalisation et de mise en scène des moments importants de la vie d'une personne, tels que les mariages, les naissances, les anniversaires, les fêtes de famille ou tout autre, jusqu'aux obsèques. C'est un concept novateur, il consiste à proposer aux particuliers une musique personnalisé et unique, absolument créé pour eux et pour l'occasion. Grâce à un questionnaire détaillé, pour davantage connaître votre profil musical, les besoins de la cérémonie, nous établirons le cahier des charges de la composition. Vous allez être ma seule source d'inspiration. Lorsque j'aurai fini votre musique, je vous ferai parvenir un extrait et vous pourrez passer la commande vous serez libre de diffuser ou copier cette musique sans limite. Elle peut vous servir pour votre wedding planner, votre reportage photo ou vidéo. Fort d'une expérience musicale de 30 années, j'ai réalisé ma première musique personnalisée pour un mariage en 1993 et mon premier requiem en 1997. Venant professionnellement d'un milieu culturel, j'ai un sens de l'organisation et de l'événementiel. Grâce aux techniques de musique assistée par ordinateur, je dispose de tous les instruments classiques, modernes et exotiques, pour composer avec les couleurs musicales de votre choix. audio spirit vous permettra davantage de personnaliser de surprendre les invités de garder une mémoire sonore unique à partager elle vous assure plus de singularité plus d'émotion plus de prestige plus d'originalité n'hésitez pas à me contacter je serai ravi de répondre à toutes vos questions